Bonjour. Bonjour. Ah, on a perdu Monsieur Servera. Alors là, je sais pas, il est tombé, mais il va complètement se perdre là s'il n'a pas l'habitude. On va le rechercher sur le radar. On a perdu la biennale et on le cherche. Il est quelque part par là, mais je ne sais pas à quelle hauteur. Alors, on va chercher... Je vais essayer de le retrouver... Il est par là Il est là Il est là Voilà Ça verra. On, on est, est là Ça verra. Ça verra. On est là Ah voilà, il descend. Il se pose. On va aller se poser pour le rattraper. En espérant qu'il n'est pas tombé dans l'eau. Où est-ce qu'il est, qu est ah, Je ne le vois plus. On va aller voir dans l'eau. On va rentrer dans l'eau. On est à la recherche de l'avatar de la biennale. Il s'est perdu. Le jour se lève sur cette île. Ah, il est là, voilà, il est là. Là, je vois. Il oh. ah, là il a du mal. Hein. Il est là, il est là, il vole, il vole. Je le vois. Ah, à mon avis, il va retrouver la Biennale. Non, il est là-bas, vite. On le suit, on le suit. Il est là. Ah, il est revenu. Bon, il se promène tout seul, apparemment. Non, on n'arrive pas à le reprendre, à le rattraper moi voilà. oh, je vais sortir du vaisseau pour l'instant. Voilà, bon, je crois qu'on l'a complètement perdu. Alors, impossible de le retrouver. Ah, si je le vois sur la carte, il est très loin. Bon, tout seul. Alors je vais attendre. Il est parti tout seul, donc je vais aller le chercher. Je vais, je vois qu'il est sur, euh, euh, sur Hong Kong, là. la partie Hong Kong. Je reviens. Il est toujours avec les gens qui regardent. Je pense, j'entends du bruit quand je passe à côté de lui. Mais j'arrive pas à l'arrêter là, il, il part dans tous les sens. Il doit être quelqu'un qui manipule. Je vais aller le chercher. Ah. Bon, je crois qu'il visite le musée tout seul, donc je vais aller voir en vitesse où il est. Alors, je vais aller voir. Je cours. Alors. Il est par là. Ah, est là-bas, voilà, je le vois. Reboundia. Voilà. Voilà. Follow dia, Boundia. Boundia.